Salut tout le monde c'est Winman, content de vous voir euh, vidéo SQDC aujourd'hui vidéo pas très attendue. Ah, Salut tout le monde c'est Winman, content de vous voir euh, vidéo SQDC aujourd'hui euh, attendu d'une certaine partie de la gang à Winman mais il y a plusieurs personnes qui sont un peu indifférents à cette vidéo euh, quand j'ai annoncé sur Instagram que j'allais faire la vidéo du Pineapple Express de Good Supply. Donc, plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi pourquoi faire une vidéo sur un autre produit Good Supply. Euh, on connaît la qualité. Euh, on, a, on a assez vu. On, on a vu euh, le Monkey Glue. Le Good Monkey Glue qui, a, qui était passable pour le prix. On a vu le Jean-Guy de Good Supply. Le Jean-Guy qui est un des meilleurs vendeurs de la SQDC. Selon le site de Weed Crawler, W-E-D-D-C-R-A-W-L-E-R, -E dont Weed Crawler, euh, qui a toutes les informations, toutes les statistiques, tout l'inventaire, toutes les nouveautés de la SQDC. Euh, vraiment, Weed Crawler, c'est vraiment complet. C'est mieux que la SQDC. Donc, euh, le Jean-Guy, un des meilleurs vendeurs, euh, le Monkey Glue, on a vu choix du cultivateur, j'ai fait le Sativa, l'Indica et le Hybride, les trois dans la même vidéo, Tellement que je voulais passer à autre chose. Donc, euh, C'est pour ça que plusieurs sur Instagram me demandaient pourquoi? Pourquoi le Good Supply Pineapple Express? Je sais pas, man. Je sais pas. Je me suis fait avoir. Je, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, man. Euh, un des dix meilleurs vendeurs de la SQDC. Euh, encore sur le site de WeCrawler. Je, je, je, L'inventaire était aussi pourri à ma succursale euh, à Châteauguay, puis une de mes succursales à Laval. Euh, je ne savais pas, man. Je ne savais plus quoi faire, man. Là, ma dernière commande que j'ai passée, euh, je l'ai passée sur Internet. Euh, plus de choix. Plus de choix. Euh, C'est vraiment, les inventaires sont bizarres, hein, sur euh, les, les succursales. Euh, ça commence à être de plus en plus difficile acheter 8, 3.5 et puis euh, revenir dans un mois. faut quasiment aller là une fois par semaine puis euh, en acheter deux. Puis retourner dans une semaine puisque l'inventaire, elle a bougé un peu. Moi, ça me tente pas d'aller là tous les semaines. Hein. Je vais aller là une fois par mois. Parce que là, je suis en train de changer pour euh, acheter sur Internet. Donc, le Good Supply Panapool Express, écoutez, j'ai fait la vidéo tantôt et puis euh, ça a tout fucké. Je l'ai roulé. Euh, allez voir ça sur mon Instagram, qu'est-ce que ça a de l'air. Qualité de ça, je vous le dis tout de suite. Euh, premièrement, il y avait un boost. Il y avait un boost. Qualité, euh, du pot, c'est du pot. Du weed, c'est du weed. Mais encore une fois, Good Supply pour le prix, euh, C'est correct, c'est correct. C'est correct le Jean-Guy, le Monkey Glue, Pan Apple Express, euh, un peu des arômes un peu différents, des odeurs différentes, euh, on est content. Euh, J'aime beaucoup plus Good Supply que payer une trentaine de dollars pour du Tweed. J'aime beaucoup plus le Good Supply que payer 25 dollars pour du bon Select. Mais le Good Supply, c'est quand même du bas de gamme. C'est euh, il y a une grosse différence avec plusieurs marques à 25 dollars à SQDC. cette année en 2021 beaucoup beaucoup beaucoup de marques à 25 dollars qui sont très très très intéressants on a juste à penser à Tribal euh, tous les produits de Canara Biotech euh, qui sont à 24 dollars euh, Omi Omi euh, quelques sp produits spinach Écoutez, il y a la compétition. Je trouve qu'il y a vraiment un écart de qualité entre certains produits de 20$ et certains produits à 25$. Taux de THC 19.61$. 19.6$. On peut avoir entre 17 et 23 Terpène dominante. Pinène, donc ce qui veut dire conifère. J'aurais pensé que ça aurait été fruité. Pineapple, c'est ananas. J'aurais pensé peut-être fruité euh arôme naturel sucré floral, donc il n'y a même pas de fruité. Donc euh, peut-être chercher plus de phénotypes, hein? Peut-être de phénotype. Peut-être essayer de, de trouver un phénotype qui goûterait peut-être plus l'ananas. hein? C'est Pineapple Express. Je sais pas, t'sais. Pineapple Express. Je comprends pas, bro. Je sais pas, man. C'est ta mère. On va écouter, on va écouter. Il pourrait peut-être avoir une surprise de goût. Euh, quand je l'ai senti, euh, pourtant, euh, ben, man, je l'ai senti tantôt, je suis même pas impressionné, man. Là, je, je, moi, j'avais dit, je pense, conifère, fruité, ils ont dit sucré à place de fruité. C'est, c'est, le pire, là, c'est que c'est c'est pas si pire, c est, c est, ça, ça me fait penser un peu à du, euh, Qu'est-ce du M39 de qualité, man? Ça fait mal, hein? M39, Indica, Ça, c'est Sativa. Fait penser un peu à du AK-47. AK-47. Dans la, dans le tac. Hein? le AK-47, je trouve, on dirait que ça ressemblait un peu du, en tout cas, oui, ça ressemblait un peu à du M39 de qualité, là, du AK-47. Du, du AK-47, c'était comme, là, le, le, le, le, le goût un peu M39, amélioré, plus Indica, en tout cas. Moi, c'était, c'était ça qui, c'était ça que le poche me disait, pis c'est ça, c'est ça que ça donnait. On l'allume. Le pineapple express. pinène Donc, c'est conifère. Cariophyllane. Ça, c'est épicé, euh, poivré. Myrcène. Je pensais que c'était terreux, Myrcène. Mais c'est plus euh, marécage hein, en anglais. Euh, terreux, musqué. Terre musqué. Nérolidol. Aucune idée. Aucune idée Nérolidol. Et puis, humulène. Humulène. là Je pense que c'est euh, noisette ou houblon. Pas pour quoi d'express de Good Supply, je vous demande pourquoi acheté ça. Du pot, c'est du pot. Du weed, c'est du weed. Cette cible là, man, ça va même pas me buzzer. Il me faut de l'indica man. Je vais fumer ça comme de l'eau, bro. J'ai une bouché. Ça va pas bien, man. Ça va vraiment pas bien. C'est vraiment une, une vidéo qui sera pas euh, top, top. Je peux plus parler, man. Je peux plus parler. <rire> Je, je, peux pas te dire que ça goûte cariofilane ou pas, pis c'est ça que je m'en ai dire, J'avais goûté à te dire que ça goûte pas cariofilane, mais là, j'ai une petite, j'ai une petite retenue. Ça me fait penser un peu à MGM39, AK47. Je, je vois pas le floral là-dedans. Je vois vraiment plus... Moi, c'est... Je te le dis, man. Moi, c'est vraiment plus terreux, sucré un peu. Je vois pas le floral. C'est sûr que là, je me défends un peu en disant que mon nez est un peu bouché, mais... Ah non c'est sûrement un peu de Nirolidol. Peut-être un mélange d'un peu d'odeur d'odeur. Je suis un peu surpris que Good Supply c'est pas juste un odeur. C'est un des plus populaires sur WeCrawler. WeCrawler, un site qui donne toutes les statistiques. Allez voir ça, WeCrawler. C'est la place, le gros, c'est la place. Il y a aussi le robot euh, Twitter. Robot SQDC Twitter euh, qui donne aussi beaucoup d'informations. Je ne l'utilise pas. La couleur de la cendre, c'est gris foncé là, pour ceux que ça l intéresse. Mais là, la cendre, là, je, je suis pas sûr que ça fonctionne. Je ne suis pas sûr que ça a été pris du cigare. Je pense que ça n'a pas rapport. Je sais pas, man. Il y en a qui en parlent là, de la couleur de la cendre pour le cannabis. Euh, J'ai fait de la recherche là pour le cigare. Quand qu il y a la terre des nutriments, quand qu il y a des nutriments dans la terre, quand la terre est riche en bouffe, ben la cendre du cigare est blanche. Quand la terre est vide, puis qu'elle qu est poche, puis que c'est pas bon et qu'il n'y a pas de nutriments, le, le, le cigare, la cendre est noire. Gris foncé, je pense. Mais, euh, je sais pas. Je sais pas. Il faudra faire plus de recherches là, pour la couleur de la cendre, pour le cannabis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça brûle pas la gorge. Tu sais, c'est gris foncé, c'est parce que des nutriments, ça devrait brûler la gorge, mais ça brûle pas la gorge. La meilleure façon que je peux te l'expliquer, c'est que vraiment je trouve que ça goûte un peu le M39. Euh, le M39, c'est terreux. Mais c'est pas ça qui est écrit sur le site de la SQDC. En tout cas, tu continueras à écouter les vidéos, Willman. Euh, c'est sûr que dans la prochaine vidéo SQDC, je vais continuer à fumer euh, du Pineapple Express, le Good Supply. Et euh, c'est sûr que je vais te dire. Un petit commentaire dans la prochaine vidéo SQDC. Et je vous dirai, là, hey, écoutez, euh, mon nez s'est ajusté au cours de la semaine. Et puis, euh, je vous redonnerai peut-être un autre verdict un peu plus précis sur l'odeur euh, du Pineapple Express. Pour ce qui est du buzz, euh, c'est pas un indica, donc, euh, je suis pas capable là, de. de, de c'est pas un super sativa, je vais te dire là, ce qu'on prend dessus. Euh... Je prends encore Good Supply avant du bon. Je prends encore Good Supply avant du bon. À cause du prix, moi je prends Good Supply. Euh, avant du bon, avant tweed, euh, même que j'aime mieux les arômes de, de Good Supply que les arômes de Reup. Je pense qu'il n'y a plus de Reup à 3.5 grammes. J'ai regardé tantôt. Il y a juste du Reup. Une variété, 15 grammes, et deux variétés de Reup en pré-roulé. Euh, Reup, c'est Zenabis. Zenabis a été acheté par Exo. Good Supply appartient à Afria. Afria a fusionné avec Tilray. Tilray, c'est écrit où à l'SQDC C'est écrit nulle part. Euh, pourtant, Tilray, c'est la plus grosse compagnie avec Afria au Canada. Et puis euh, Tilray, mais High Park, du bon, du bon High Park, Marley Natural, mais Hyde Park c'est Tilray. Donc, euh, ça fait bizarre là, que Tilray, là, qui a quand même une mauvaise réputation à Winman, avec du bon, du bon select, ça fait bizarre que Tilray ait fusionné avec Afria. Afria, c'est Broken Coast, les meilleurs, avec Good Supply, avec Riff. C'est bizarre de voir ça. Est-ce qu'Afria va aider euh, Tilray ben, ils n'ont pas le choix. Parce que Tilray, ça va vraiment mal financièrement. Et puis, Afria, ça va bien. Donc, du bien avec du mal. Ça fait du neutre. Bon, on sait que Afria c'est les autres les boss. Donc, les boss de Tilray, il euh, faut qu'ils ferment leur gueule. Hein, c'est 18 ans et plus ici. Donc, euh, c'est les boss d'Afria qui vont diriger... Donc Broken Coast va rester pareil. Donc, c'est pas des caves là. Euh, Qu'est-ce qui fonctionne bien va rester, j'imagine. Hey, pourquoi ils ont enlevé le purps? Bon, on sait que High Purps et Grill Ils ont enlevé le Purps. On sait aussi que Dubon, euh, Select, ils ont enlevé le sweet. Euh, le sweet quelque chose qui était leur meilleur, en tout cas. Il y a des décisions un peu bizarres, euh, on dirait qu'ils font exprès, mais en tout cas, je ne suis pas actionnaire de cette compagnie, je pense pas l'être euh, d'ici peu. Si vous voulez avoir des actions d'Afria, ben, il va falloir que tu achètes des actions de Tilray. C'est pas possible d'acheter des actions d'Afria, c'est fini, c'est rendu juste Tilray. Quand tu achètes Tilray, ben, tu as Afria, tu as Tilray, tu toute la gang. Puis si tu veux acheter des actions de Tribal, il ben, faut que tu achètes des actions de Canara Biotech. Donc, faites tes devoirs, Je ne suis pas un conseiller financier. Je suis un fumet de potes. Fait que Je ne connais absolument rien à bourse. Absolument rien. Donc, on sait maintenant là, que Canara Biotech, euh, ils vont euh, faire euh, des ventes du H. Ils vont vendre du H cet automne. Ils ont eu leur permis euh, qui appelle 2.0, Cannabis 2.0, pour pouvoir vendre euh, des euh, concentrés. Euh, je sais pas s'ils vont vendre euh, des jujubes dans les autres provinces à l'extérieur du Québec, mais il va y avoir du H. Du H de NUGZ. Dans NOGS, c'est la marque de Canara Biotech qui vendent leurs 28 grammes, leurs onces, leurs gros formats de cannabis. Et là, je crois que NOGS après avoir euh, ouvert le marché du 28 grammes pour Canara Biotech, vont vendre le H pour Canara Biotech. Donc, NOGS on va vendre du H cet automne. Checkez ça. Je vais en acheter, moi. Je vais... Ça va être le premier hache que je vais acheter à l'SQDC. vraiment hâte de voir ça. Euh... Je vais vous montrer juste comme ça. J'ai deux petites boules de hache. C'est mon hache que j'ai fait. Je l'ai mélangé avec mon weed. Tout ça, man. En tout cas, peu importe. Ça gèle. Ça gèle. Je fait des petits serpents. Ça gèle. Je fais ça avec mon boba couche CBD, man. Du H au CBD. Hey, man, tu prends. Hey, je pense que j'ai mis 5 onces. Ah, tu vois ça, mon gars. Ça donne pas beaucoup de hache, man. <rire> c'est donne... hey, divisé en, en, en 5. Je c'est plus, man. Je sais plus mince. Ça donne vraiment une petite quantité. Vraiment, vraiment une petite quantité. Mais c'était du weed que j'aimais pas. Et puis. Euh, le bobo couche CBD, man. J'en avais beaucoup. J'ai mis 5 onces. J'ai mis 5 onces de weed avec un once de... 5 euh, onces de weed puis euh, un gros sac, là... j'imagine 2 onces... De, de, de, de trim... de trim... puis en tout cas, ça m'a tellement donné un petit chiffre, man... ça m'a découragé, man... ça m'a découragé ben raide... mais j'aime mieux ça... qu'avoir du je, ça, ça, je le fume. Tandis qu y vrai, du weed que j'aime pas. Fait que, euh, tout le weed que j'aime pas, je m'en hache. Je fais des petits serpents. puis euh, ça buzz. Ça buzz. puis je fumais ça dans le weed que je trouve ordinaire. Tu sais. comme, euh, là, je vais essayer peut-être de t'en fumer un petit peu plus de ça, du pineapple express, pour que dans une prochaine vidéo SQDC, je t'en reparle un peu, là. Euh, que je te donne un peu mon, mon rapport final vu que j'ai un peu le nez bouché man. Euh, puis je te l'ai dit, si tu vas sur mon Instagram pour voter pour la prochaine vidéo SQDC, c'est les deux Broken Coast euh, si j'ai le nez bouché là, je vais sauter une journée parce que euh, je veux pas scraper ça c'est une vidéo de même, un Broken Coast Euh, Good Supply, je vais le répéter encore 50 fois euh, pour l'instant j'ai l'impression c'est un M39 amélioré euh, je le répète encore un peu ma conclusion de cette vidéo-là. Uh, good Supply pour le prix, c'est winner. Uh, good Supply pour le prix, c'est winner. J'aime mieux Good Supply avant du bon Select. J'aime mieux Good Supply avant Tweed, avant Riot, avant Marley Natural. OK. Fait que Good Supply, là, uh, Pineapple Express, Good Supply, Jean-Guy. Uh, Monkey Glue, c'est spécial. Ça a un petit goût particulier. Au début, je le mets, pis là, pfff, pfff, non, cette mais, euh, le monkey glue, là, c'est, c'est, le ethos glue ultra bas de gamme. Ultra bas de gamme, là. Tu comprends-tu, c'est genre, là, le pire phénotype de ethos glue Mal poussé, mal séché, ça vient du Monkey Glue. Fait que. Euh, puis j'aime mieux le Monkey Glue que toutes les Dubon Select. Je déteste Dubon Dubon Select. J'aïs cette compagnie, bro. Je déteste cette compagnie. Donc tu vois que quand euh, je suis un petit peu en train de te jaser. Euh, le Setiva, c'est là. On le voit. Euh, ça réveille, ça fait jaser. Euh, c'est pas ça que je recherche dans un buzz. Moi, je veux vraiment. Me fermer à gueule, m'écraser, relaxer, terminer la switch, me sauve. Fait que, euh, je me drogue pour toi. Je me drogue pour toi. Donc, euh, good supply, quand même, euh, constance, constance, pas de pas de branche, pas de feuille. Euh, cocotte, toutes sortes de grosseurs. Il y en a qui, qui toutes sortes de grosseurs, euh, des cocottes un peu plus grosses que San Rafael, un petit peu plus petites. Euh, mais dans l'ensemble de l'oeuvre, je, je regarde pas juste Pineapple Express, je regarde Good Supply. Good Supply, c'est le meilleur bas de gamme des Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire, euh, dis-moi c'est quel ton Good Supply préféré. Peut-être que c'est zéro, « Good supply. play ». Alors, écris-moi euh, un commentaire. Abonne-toi, s'il te plaît. Va t'abonner sur mon Instagram. Regarde mes stories sur Instagram. C'est super le fun. Tu peux voter. C'est super cool, man. Tu participes. Ciao.